Marrainez, formateur, réalisé, à temps, une ouverture, et la, la, la loi. Alléluia, maman soa Ni SG ni association. en un, Un madame. Mikurana un rabat sang la midi. Malahé, Zing sais pas si vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. rivo avez un problème. batana avez un Tiet, Fa, reste Matan. Ah. Puis, enfin, a un petit camponne, on un petit on un a un petit on a, de on a fait un petit on un petit camponne, on on a un petit voilà, toi que la manade, on a le de ma cassaille. Non, la carrosine, l'aimé, courant à Faut tu de ce que tu as tu as tu as tu as tu as tu as tu je ne sais pas si fait Je ne sais pas fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça. pas fait je un de domaine, de Merci. touch.